Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, je fais des expérimentations et des recettes pour aider à vivre en mode Keto, c'est tout, sans se prendre la tête. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur, j'ai quelques jours de vacances en fait, parce que j'en avais besoin, j'étais extrêmement fatiguée ces derniers jours, ces dernières semaines et vraiment j'en pouvais plus. Et donc là, j'ai pris quelques jours de vacances. Et je pense que j'ai aussi pris des vacances, même euh, pour faire des vidéos. <rire> c'est à quel point j'étais vraiment fatiguée. Donc, je dors, je dors, j'essaye je, vraiment de dormir au max. Donc, j'en profite. Et aujourd'hui, c'est sorti avec euh, euh, ma fille, la dernière, et ma, ma petite nièce à la plage. Euh, et donc, euh, c'est ça, nous sommes en fin de journée. Euh, la plage commence à se vider et moi j'aime, je préfère quand c'est la fin de journée parce que là le soleil baisse un petit peu et c'est moins humide et c'est plus vivable pour moi n'ai <rire> pas besoin de, de, me, de me bronzer parce que je suis déjà assez bronzée quoi <rire> alors aujourd'hui le titre c'est pas facile d'être en keto, seto durant les vacances et c'est vrai on peut euh, le voir euh, pourquoi je dis ça Parce que c'est surtout par rapport à l'expérience que j'ai eue la semaine dernière. Je suis allée avec les enfants, tous, dans un parc, parc d'attractions, avec beaucoup de manèges, multitude de jeux, c'était bien pour eux, je pense que ça leur a fait du bien. Alors, euh, ça s'est très bien passé. Je pense que les enfants ont bien profité de ce moment à jouer. Moi aussi, j'ai enfin, je me suis un petit peu amusée. Mais j'ai bien fait de choisir vraiment des, des, <rire> des slides, des glissades moins moins euh, qui, qui ne soulèvent pas trop mon cœur. <rire> avec moins d'adrénaline. Donc, euh, ça s'est bien passé. Oui, c'était beau. C'était intéressant. Mais... C'était... <rire> Assez, euh, en fait, je suis, je suis sortie euh, de, de mon protocole. Pourtant, je me suis bien préparée. J'avais préparé des sandwichs keto. J'avais préparé des sandwichs keto. J'étais bien, bien... J'avais ma boisson euh, sans sucre. J'avais... Je m'étais préparée, mais bizarrement, sur le coup de, je ne sais pas, de l'ambiance ou quoi, je me suis trouvée en train de manger des picorées. Euh, sur les affaires non keto et finalement, j'ai fini la soirée à manger non keto parce que euh, une famille amie nous a euh, invité enfin, nous on est passé chez eux pour les saluer, on avait avisé et ils ont apprêté de la nourriture pour nous c'était absolument pas keto et bon, pour faire plaisir, j'ai mangé, j'ai pas voulu dire non, je peux pas manger et tout, j'ai juste dit ok, you know what, aujourd'hui là pff, on va juste... Euh, faire avec. Donc, c'est ça. Parfois, c'est vraiment pas évident lorsqu'on fait des sorties ou lorsqu'on est invité. Vraiment, je trouve que lorsqu'on est invité, c'est très, très difficile. de Juste, assez que tout, surtout si les gens nous offrent des riz, des riz gras, des plantains frits. Des... Et c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, très souvent, euh, des invitations dans la semaine, je n'aime pas. Je n'aime pas les accepter. Et... Je me permets en fin de semaine, oui, de, de les accepter. Et puis j'ai vu une youtubeuse qui fait aussi keto, qui s'est donnée deux heures par semaine. En général, sa fin de semaine, le samedi, deux heures. Elle a une tranche de deux heures où elle peut manger tout ce qu'elle veut qui n'est pas keto. Et j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Peut-être que je vais commencer à l'implémenter. Donc je réserve deux heures de façon euh, choisie. À chaque semaine comme ça si je suis invité je réserve ce temps là pour manger non plus parce que c'est extrêmement difficile lorsqu'on est invité et ou parfois lorsqu'on va au restaurant c'est pas évident parce que même lorsqu'on choisit même quand on, on prend la salade euh, j'ai été au restaurant en semaine j'ai pris la salade mais quand je la mangeais je savais que et ils avaient déjà tout mis, la sauce vinaigrette, je savais que c'était pas keto parce que la sauce vinaigrette était sucrée, je savais que c'était bourré de glucides et à la fin j'ai juste pris un dessert, j'aurais même pu me passer le des dessert, mais j'ai juste pris un dessert, c'est juste comme <rire> manger dehors, en tout cas pour moi c'est vraiment difficile d'être très, très très focus, c'est pour ça que je préfère toujours manger chez moi, mais euh, parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances, je pense qu'il euh, est sage de réserver un temps comme deux jours deux heures une journée où on a invité, où, où on mange à l'extérieur pour se permettre de manger non keto parce que sinon on va complètement être déçu à chaque fois mais si on laisse cet intervalle là ça nous donne cette latitude et on sait qu'oké okay, on a ces deux heures par semaine où on peut se le permettre et après on revient on track donc c'est ça en tout cas, pour le moment, ça va. Euh, je n'ai pas explosé, fait exploser la balance. Heureusement, je suis toujours dans mon même rangé de, de, de poids entre 150 livres. Ça peut monter à 151, 2, 3. Après, ça revient à 150. C'est toujours là. Donc, au moins, on garde le focus. Au moins, ça ne grimpe pas trop. <rire> C'est déjà ça. Mais euh, on va... Continuer à travailler d'ici la, la fin des vacances pour essayer de faire descendre encore un peu plus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous donne des idées et vous encourage euh, à ne pas lâcher. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt. Bye bye. Yeah, bro.